Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu chill, un peu posée, donc n'hésitez pas à prendre à boire ou à manger Aujourd'hui on se retrouve pour parler film Disney, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo un petit peu top etc Et j'avais très envie d'en faire une aujourd'hui sur un sujet qui est un petit peu impopulaire, on peut dire ça comme ça. On va parler des suites Disney, puisque je fais partie des gens qui ont grandi dans les années 90 et c'est vrai que dans les années 90, on avait énormément de suites Disney qui sortaient directement en VHS. <rire> les plus jeunes de ma chaîne ne verront sûrement pas de quoi je parle, mais il y avait beaucoup de suites comme ça qui sortaient. Il y en a certaines que du coup, j'appréciais plus que d'autres et je me suis dit, en fait, toutes les suites ne sont pas forcément ultra mauvaises, en tout cas de mon opinion personnelle. Pourquoi ne pas parler des suites Disney que j'aime et des suites Disney que je déteste le plus Petite précision, avant de commencer je n'ai pas parlé des films live action et si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je ferai une vidéo dédiée au sujet je pense que ça peut être vraiment intéressant j'ai pas parlé non plus des suites pixar puisque à l'exception de cars 2 je trouve vraiment que toutes les suites pixar sont bonnes il y a pas mal de films qui ne seront pas évoqués parce qu'ils sont ni ultra mauvais à mon sens ni euh, ultra bons. et je rappelle évidemment vu que le sujet est un petit peu touchy de la part des fans disney que euh, ce n'est que mon avis c'est un top qui est très subjectif mais je suis intéressée quand même de savoir s'il y a des suites qui vous vous plaisent donc euh, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, on ne jugera pas c'est promis je pense que les suites que je déteste le plus doivent plus vous intéresser que les suites que j'aime bien puisque généralement vous aimez bien m'entendre râler donc ce que je vous propose c'est de commencer par le top 5 des films que j'aime le plus et le film d'animation que j'ai mis en cinquième position c'est Peter, Peter Pan 2 ça raconte l'histoire de Jane qui est donc la fille de Wendy et en fait contrairement à sa mère, elle elle a beaucoup de mal avec l'univers de Peter Pan, ça la fascine pas du tout au contraire et c'est une enfant qui a grandi bien trop vite puisqu'elle grandit dans une ambiance de guerre et forcément ça la pousse à gagner plus vite en maturité. Il faut admettre que la thématique de l'enfant qui prend un chemin complètement différent de son parent sur une situation similaire est très exploitée dans les films Disney mais je trouve que dans ce film là c'est plutôt bien fait. Jane c'est un personnage que je trouve très attachant personnellement. Je pense qu'on comprend très bien ses motivations et pourquoi justement elle a grandi un peu trop vite. Elle est directement plongée dans le monde des adultes. C'est une enfant qui a malgré tout sa part d'émotions, de sensibilité, les interactions qu'elle a notamment avec Capitaine Crochet sont très bien faites, alors il y a beaucoup de copier-coller entre le premier et le second film, hein, je tiens à le dire, mais euh, c'est un film qui je trouve se regarde plutôt bien, qui est plutôt bien dans la continuité, les designs sont bien faits et vous allez voir dans la partie des flops que c'est pas le cas de toutes les suites Disney, loin de là, il y a la chanson je crois que je trouve absolument magnifique, je sais pas, je trouve qu'il y a pas mal d'humour, c'est un, une bonne histoire qui se suit plutôt bien, c'est un film qui est sympathique à regarder. En quatrième. Et je dois vous admettre que c'est un film qui a un petit peu marqué mon enfance, j'ai choisi de mettre La Petite Sirène 2. Et donc là, on est typiquement dans euh, la situation inverse d'Ariel, puisque cette fois-ci, Mélodie, c'est une enfant qui est attirée par l'océan, qui rêve d'être une sirène, etc. Mais qui a grandi, en fait, sans connaître ses origines, parce qu'on a Morgana, qui est la sœur d'Ursula, qui a décidé de se venger, donc par protection, ils ont décidé de clôturer le château et de faire en sorte que Mélodie ne puisse pas avoir accès à l'océan. Ce qui est un peu contre-productif en vrai parce qu'on sait tous que quand on nous interdit quelque chose, la première chose qu'on a envie de faire c'est d'y aller. Alors, euh, Mélodie c'est là encore une petite fille que je trouve très attachante. Je dois admettre que gamine, et même encore maintenant, je connais toutes les chansons de la petite sirène de Parker, je les adore, je les trouve vraiment bien, j'ai du mal avec la voix d'Ariel qui je trouve est différente de celle du premier mais ce n'est qu'un détail, par contre il y a un bémol à mes yeux, c'est le personnage de Morgana qui malheureusement ressemble beaucoup à Ursula puisqu'il s'agit de sa sœur, mais le problème c'est qu'elle a pas du tout l'aura d'Ursula et elle est un poil ridicule donc ça c'est pas, pas génial mais malgré tout je trouve quand même que l'histoire est très bien ficelée, il y a un petit côté tendresse d'enfance j'avoue via ce film donc je suis pas ultra objective mais je le trouve... Malgré tout, sympa, pas à la hauteur du premier, bien évidemment, puisque bon, quand même. Mais euh, vraiment, je pense qu'on peut passer un bon moment devant et je vous le conseille. En troisième position, j'ai mis un film qui est pas forcément souvent évoqué. Et je pense que pas mal d'entre vous ne le connaissent pas forcément, c'est Cendrillon 3, donc le sortilège de Cendrillon. Et honnêtement, alors, Autant Cendrillon 2, c'est un film que j'aime bien mais que je déteste pas forcément. Autant Cendrillon 3 est vraiment bien. Ce que j'aimais dans Cendrillon 2, c'était toute l'histoire qu'il y avait autour d'Anastasie. Et du boulanger. Là dans le tronc on part sur une histoire qui est complètement différente et je trouve le scénario très original pour une fille Disney. En fait on part du principe que le film ne se déroule pas comme prévu. En fait Lady Tremen récupère la baguette de la marraine la bonne fée et Cendrillon ne termine pas avec le prince. Le fait que du coup la belle-mère de Cendrillon connaissent les pouvoirs magiques de Marraine la Bonne Fée la pousse à faire d'autres choix, donc Anastasie qui va se retrouver mariée avec le prince et ça donne des situations qui sont très différentes, ce que j'ai beaucoup aimé au delà du scénario c'est euh, les designs que je trouve aussi très sympathiques mais surtout le fait que pour une fois le prince sert un petit peu à quelque chose, on le voyait pas beaucoup et il servait pas à grand chose, là je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui a apporté et pareil pour les souris si vous aimez beaucoup Jacques Aigus, je vous conseille de regarder le film parce que vous allez vraiment les voir à l'œuvre il y a des rebondissements qui sont un petit peu tirés par les cheveux, en même temps c'est une suite Disney mais franchement il est sympathique, on passe un bon moment de vent mais il est pas à la hauteur des deux premiers de ma liste, le deuxième étant Cusco 2, King Kronk, vous avez compris rien qu'en entendant le titre pourquoi j'aime ce film <rire> On part sur, un, sur une suite mais qui est dédiée à un personnage qui est complètement différent du premier je pense qu'en fait l'équipe de production de Disney s'est rendu compte que Kronk avait le même succès si ce n'est plus que Cusco en même temps il est génial et ils lui ont dédié un film donc au final c'est pas vraiment Cousco 2, c'est plus le premier film de Kronk, mais. Soit. ce sont trois petites histoires qui racontent aux yeux de Kronk comment est-ce qu'on réussit sa vie et comment est-ce que lui a échoué dans différents domaines le tout fait avec énormément d'humour donc on découvre sa vie après Cusco, le fait qu'il se soit reconverti dans la cuisine mais je ne veux pas trop vous spoiler ce que j'aime le plus c'est le fait qu'on retrouve vraiment le même humour que dans le premier film l'humour est incroyable moi je me marre mais tout le temps bon alors après j'ai un humour de gros beauf je sais mais euh, franchement je trouve super drôle ce film et je trouve qu'il est assez méconnu ce que j'aime énormément également c'est qu'on a tous les personnages du premier qui reviennent, ça peut être des personnages ultra anecdotiques, genre l'écureuil, la femme de Pacha qui a accouché. On a également Isma qui revient, le petit vieux Cusco qui est vraiment en retrait mais tous les personnages sont là. Ronk est totalement mis en avant, enfin bref pour moi il n'y a rien de mieux et je vous avoue, je pense que c'est la suite que j'ai le plus vue avec le numéro 1. Et honnêtement ça m'arrive très souvent de regarder le 1 et le 2 à la suite tellement je l'aime. Je, je trouve vraiment qu'il colle bien à l'univers et que c'est une vraie réussite. Et en premier, alors si vous avez déjà regardé ma vidéo sur les films les plus drôles de l'univers Disney que j'avais sorti pour le 1er avril 2018, celle-ci en faisait partie, hein. euh, Il s'agit du Roi Lion 2 et 3. Alors je sais bien qu'il y a des puristes qui ne seront pas d'accord avec moi. C'est vrai que le film est quand même, a quand même pas le même succès que le premier. Pour certains, le premier est un chef-d'oeuvre et je ne remets absolument pas ça en cause. Mais à mes yeux, je trouve que le Roi Lion 2 et le Roi Lion 3 sont de très bonnes dans le Royaume 2 on garde vraiment l'essence du premier film avec le personnage de Kovu qui incarne avec toute sa bande l'héritage de Scar et de l'autre on a donc du coup Simba qui a Kiara, son premier enfant. On a ces deux clans qui se font face à face, on a un amour interdit entre les deux lionceaux et personnellement je trouve que Kovu est un personnage qui est vraiment bien écrit, qui développe une véritable personnalité on comprend vraiment sa problématique où il a d'un côté ce qu'on lui a enseigné et de l'autre il se rend compte que déjà il a des sentiments pour Kiara, mais il se fait sa propre notion du bien et du mal et d'un autre côté on a le Roi Lion 3 qui est une proposition complètement différente en réalité c'est plus le Roi Lion ennemi puisqu'il se passe avant le Roi Lion 1 et c'est un film si vous aimez les personnages Simon et Pumba que vous allez adorer on n'est pas du tout dans le domaine émotionnel euh, puissant du premier film Là on est sur un film qui est totalement un film d'humour qui nous permet de découvrir les origines principalement de Timmy puisqu'on n'en sait pas plus que ça sur Pumba mais euh, la rencontre entre les deux, qu'est-ce que ça a donné avant qu'ils rencontrent Simba mais également les retrouvailles avec Nala vu de leurs propres yeux. Moi c'est vraiment un film que j'adore, l'humour marche bien encore une fois c'est pas un film incontournable de Disney c'est sûr que comparé à un film original voilà mais on passe un très bon moment, moi personnellement la chanson Creuse un tunnel je l'adore et ouais c'est très rigolo, c'est très bien fait on joue avec le quatrième mur avec la, la fin où on a tous les personnages Disney qui sont devant le cinéma où il y a certaines références au monde actuel moi j'adore. Maintenant on va passer aux 5 films que je déteste le plus <rire> des suites Disney je vous avoue que j'ai quand même du mal à classer. J'ai classé parce qu'il le fallait, mais au final il y en a certains. À part le premier, je savais pas trop où les mettre. Donc le cinquième film, et je l'ai vu qu'une fois, donc mes souvenirs sont très lointains, c'est Dingo et Max 2. J'adore le premier Dingo et Max. Vraiment, euh, j'adore ce film, j'ai pas d'autres mots. C'est un film qui a bercé mon enfance et ma jeunesse, et je pense qu'en fait, il fallait s'arrêter là, il n'y avait pas besoin de faire un deuxième film. Dans ce deuxième film, on retrouve donc. Max qui a grandi, qui est adolescent et qui s'apprête donc à faire ses études loin de son père. Sauf que son père se retrouve au chômage et qu'est-ce qu'il décide de faire De reprendre lui aussi ses études et dans la même université. Et ça parle de sport extrême, l'humour est franchement ultra lourdingue, l'animation est pas aussi dingue. Alors l'animation du premier est pas non plus incroyable, hein, mais euh, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose d'un petit peu sympa derrière, là c'est pas forcément le cas. Le comique de situation qui pouvait se dégager de la rivalité entre le père et le fils avait été suffisamment bien exploité dans le premier film. On n'avait pas spécialement besoin d'un deuxième pour nous raconter à peu près la même histoire en moins bien. Donc bref, je zappe et je ne reverrai plus jamais ce film je pense. En quatrième place, j'ai mis test 2. Alors pour certains fans, ce sera le top 1 <rire> des suites Disney à ne pas voir. A titre personnel, je dois admettre que je l'ai beaucoup regardé dans mon enfance. C'est en grandissant que vraiment j'ai eu une profonde aversion pour ce film. C'est pas le film Disney que je déteste le plus, concrètement. Parce que j'aime beaucoup la chanson Bienvenue à Londres. Parce que j'aimais bien la robe euh, de, de Pocahontas. Je pense que je vais me faire taper sur les doigts dans les commentaires. Mais j'aimais bien la robe de balle de, de Pocahontas quand j'étais enfant. Il y a par contre certaines séquences qui m'avaient beaucoup dérangée. J'ai quand même un souvenir assez amer, je dirais, euh, de la séquence avec l'ours. Si vous n'avez jamais vu Pokémon Tas 2 et que vous êtes des puristes du 1 et que vous voulez absolument pas vous infliger ça, Pokémon Taz 2 raconte en réalité l'histoire de Pocahontas qui se rend en Angleterre pour relations diplomatiques. Euh, elle va découvrir un nouveau John, elle pense que le premier John est mort. Tout le monde le pense en réalité et elle tombe amoureuse du coup du nouveau John. Ce qui est une hérésie pour les fans et personnellement je dois admettre que je n'aime pas non plus ce John. Radcliffe est absolument insupportable dans ce film, <rire> il joue bien son rôle de méchant on va dire. Mon chéri est fan de Radcliffe, maintenant c'est vrai que dans le deuxième il est quand même beaucoup moins intéressant à suivre que dans le premier je trouve. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce film Il a pas du tout la même aura et la même patte que le premier, clairement euh, les chansons ne sont pas mémorables, c'est encore un film histoire de faire une suite. C'est franchement pas ce qu'on a vu de meilleur chez Disney. En 3, on va passer sur un film qui me Ouh, que je n'aime vraiment pas et c'est l'un des premiers d'ailleurs qui m'est venu pour faire ce top, c'est La Petite Sirène 3. Et c'est assez paradoxal parce que La Petite Sirène 2 fait partie des films que je préfère en termes de suite, La Petite Sirène 3 fait partie de ceux que je déteste le plus. Ça nous raconte principalement pourquoi est-ce que Triton euh, déteste les humains. Mais encore et surtout, pourquoi est-ce qu'il a banni la musique de son royaume Une idée que j'ai du mal à comprendre quand je vois l'introduction du premier film. Il fallait bien qu'il trouve une idée pour faire un troisième film. Et alors déjà, je trouve que l'intrigue ne tient pas debout. Pour moi, le plus gros bémol de ce film, et c'est typiquement, je pense, la pire méchante de l'univers Disney, tout film confondu, Marina Del Rey. Ce personnage, je comprends pas, euh, vraiment. Je comprends pas ce qui est passé dans la tête <rire> euh, des réalisateurs pour imaginer un personnage pareil. Euh, donc Marina Del Rey, c'est la gouvernante d'Ariel et ses sœurs et je la trouve mais nulle, nulle. Elle a une motivation zéro, elle a un charisme, le même que celui d'une moule. Bref, elle ne sert strictement à rien. Franchement, croyez-moi, hein, Morgana à côté, c'est genre... Euh... La méchante incontournable des films Disney, hein. En deuxième position, et j'avoue, je triche un peu, j'ai mis Il était deux fois Noël. Alors, Il était une fois Noël, pour moi, c'est vraiment une institution. C'est un film que je regarde tous les ans <rire> pendant la période de Noël. Et c'est un film qui, pour moi, résume parfaitement les valeurs que représente Noël, la famille, le partage. Je trouve que ça transmet une ambiance magique. Et en fait, Il était deux fois Noël, c'est censé reprendre le même principe donc avec plusieurs mini-histoires. On n'a pas déjà le même degré d'émotion mais encore et surtout, et je pense que c'est le principal problème de ce film, <rire> c'est l'esthétisme. En soi Disney a une excuse, ils ont commencé à faire de l'animation 3D avec ce film, donc ils se sont entraînés en fait les studios Disney avec ce film-ci, il était deux fois Noël, c'est l'un des premiers films qui a été fait en 3D il me semble avec l'attraction filard magique qui était prévue pour Walt Disney World, c'est ce qui explique que l'esthétique est vraiment pourrie et que le film a très mal vieilli. C'est typiquement un film que, je vous dis, j'ai vu deux fois. La première fois, je me suis endormie devant et la deuxième fois, je l'ai vu jusqu'au bout et je me suis dit, plus jamais. Plus jamais, je m'impose ça. C'est comme le premier film, d'ailleurs, puisque le film, la pire suite à mes yeux, est vraiment de très très loin. C'est pour moi Le bossu de Notre-Dame 2. C'est le film qui ne passe pas. <rire> euh, qui ne passe pas parce que déjà, visuellement, il est horriblement moche. Parce que l'intrigue est pour moi... Pas possible. Je suis désolée s'il y a des personnes qui aiment ce film, je ne cherche pas à vous offenser, la Pixie Army. Donc le bossu Notre-Dame 2, ça raconte l'histoire en fait euh, d'un cirque qui s'installe en ville. Ça se passe quelques années après le bossu Notre Dame 1, où le chef du cirque il cherche à voler la, la cloche la plus riche de Notre Dame qui s'appelle La Fidèle. Et en même temps, Quasimodo va tomber amoureux de Madeleine. Et franchement, on ressent, mais alors dans toutes les parcelles de ce film, que l'objectif de cette suite c'était que Quasimodo se retrouve avec quelqu'un. Alors je comprends que le premier film était dur à voir dans le sens où bah on est J'aimerais que Quasimodo finisse avec Esmeralda, sauf que ça finit pas comme ça, mais c'était pas une raison pour nous forcer à tout prix à le caser à la fin du deuxième. Pour moi, il n'y a aucune alchimie qui se dégage de ce duo, Madeleine, elle évoque rien et, et je trouve que c'est vachement forcé comme relation. C'est une conviction qui est personnelle, mais je pense qu'il y a certains personnages Disney qui n'ont pas forcément besoin de terminer en couple pour être intéressants à suivre en fait. Heureusement qu'il y a d'autres choses qui se dégagent dans leur histoire pour qu'on soit pas forcé de former un couple. Au-delà de ça, les chansons sont oubliables. Enfin, rien ne va en fait dans ce film. <rire> je j'essaye de trouver des arguments, mais en fait, il euh, n'y en a pas. Euh, le méchant, il évoque rien là encore. Ses motivations sont nazes. Je trouve qu'aucun personnage n'est attachant et pourtant, euh, j'adore le bossu Notre-Dame. Ça fait partie de mes films d'animation préférés, mais là, euh, no way. C'est un film que je ne pas regarder en fait, c'est épidermique. Voilà ma Pixie Army pour ce top flop euh, des suites Disney, n'hésitez pas à me faire votre top flop dans les commentaires, à me dire d'ailleurs euh, ceux que vous regardez avec plaisir et ceux que vous avez complètement zappé s'il y en a que vous avez jamais vu, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre de commentaires également et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime bisous bisous bisous en scène post-générique euh, de la Pixie Army, je vais vous parler du coup de quelques films que j'ai complètement oublié n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu notamment Roxy Rookie 2, Bambi 2 La Belle et la Bête 3, genre j'en ai aucun souvenir le 2 m'avait traumatisé Gamine mais euh, le 3 euh, ai pas... je m'en rappelle pas je sais qu'il y a Aladdin 2 et 3 aussi dont je me souvenais mais je me voyais pas les mettre dans ce top enfin voilà, vous serez les vrais je pense qu'on va vous appeler la team des vrais pour ceux qui restent jusqu'au bout bisous bisous bisous